Alors le complot, déjà il faut voir ce qu'on appelle un complot parce qu'aujourd'hui on regroupe énormément de choses sous l'appellation d'un complot, maintenant le complot c'est toujours un enjeu de pouvoir et le pouvoir c'est aussi vieux que les hommes, donc le complot c'est aussi vieux que les hommes aussi, il y en a toujours eu, maintenant il est clair qu'aujourd'hui c'est euh, euh, exacerbé, c'est-à-dire qu'il y, y a une caisse de résonance qui sont euh, les médias, les réseaux sociaux et, et donc tout ça est beaucoup plus prégnant dans la société, maintenant le complot n'est pas nouveau, euh, déjà à partir du 18 e 19 e siècle on commence à avoir une essor du complot euh, qui est de plus en plus importante, maintenant ce qu'on a voulu montrer nous dans le bouquin, c'est que justement ce complot, il revêt des formes multiples et que euh, finalement, c'est souvent un, un échec. Voilà, c'est ça qui est important, de, de, qu'on qu voulait mettre en avant dans, dans le livre, c'est qu'un complot sous la forme qu'on l'envisage aujourd'hui, c'est souvent quelque chose de très mystérieux. Euh, il y a toute une élite qui est en place, mais une élite plutôt nombreuse euh, qui peut fomenter ce complot. Ce qu'on a cherché à travers le bouquin, c'est de montrer que les complots, ça existait, ça existe toujours mais que pour réaliser un complot, euh, bah, les conditions euh, idéales n'existent pas et les conditions fantasmées euh, modernes euh, n'existent pas en fait hein, puisque souvent c'est des groupes restreints de personnes et, et, et c'est toujours très compliqué de mener un complot à, à bien dans ce livre on va euh, parler de la conjuration euh, du harem alors tout un complot voilà, qui est qui est, qui est vraiment qui est vraiment hyper intéressant on a la, la conjuration d'Amboise on, on a des complots on a des théories du complot alors c'est vrai qu'on va parler des Templiers parce que les Templiers c'est une figure que tout le monde connaît et euh, Philippe Lebel lui lui-même avait mis une, une, une campagne de désinformation massive en place vis-à-vis -vis des, des Templiers, mais on parle aussi des protocoles des sages de Sion, qui là pour le coup est une vraie théorie du complot qui a pris un essor et une dimension absolument énorme dans notre histoire et qui trouve des répercussions encore aujourd'hui puisque c'est un texte qui est encore utilisé près de 100 ans plus tard par des personnes pour justifier certaines thèses complotistes. Et puis on va jusqu'à l'invasion de, de l'Irak, hein, le 11 septembre et l'invasion de l'Irak. Donc c'est vraiment très pluriel, ça va de l'Antiquité jusqu'à nos jours, sur tous les euh, théâtres géographiques. Voilà Ce qu'on voulait montrer, c'est vraiment que c'est partout et après... Le, le, le complot, c'est aussi un prétexte, finalement, à la découverte de contextes euh, historiques. Voilà. On est là pour euh, passer un bon moment, découvrir des histoires absolument incroyables, mais aussi prendre un petit peu de recul sur ce qu'est un complot et sur les conditions euh, de réussite d'un complot. Oui, alors, euh, les, euh, en fait, les théories du complot, euh, l'expression théorie du complot apparaît pour la première fois après la mort de Kennedy. Donc, c'est vraiment une, une expression très contemporaine et vraiment seconde moitié du XXe siècle. Donc, l'idée qu'on puisse expliquer un phénomène par un complot et que ce complot n'est pas la vérité officielle euh, c'est quelque chose d'assez contemporain euh, ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas auparavant des théories du complot et effectivement ce qu'on explique avec les protocoles des sages de science c'est qu'on a là un livre qui nous donne une explication globale à tout ce qui peut arriver dans le monde en disant grosso modo c'est la faute des juifs quoi. Euh, et alors on montre à quel point ce livre est un faux et comment ce faux est réécrit s'adapte aux époques, s'adapte aux lieux, s'adapte aux circonstances et qu'on n'hésite pas à rajouter des éléments pour adapter euh, localement à la situation Situation. Et euh, bah, finalement, ce qu'on appellerait le complotisme, c'est-à-dire d'avoir comme grille de lecture et d'analyse du monde l'idée que c'est un complot qui est derrière tout ça, c'est quelque chose de très contemporain, accentué clairement par les médias, euh, des médias d'abord underground et par la suite, tout ce qui va être les réseaux sociaux, où là, effectivement, on va avoir une, une case de résonance très importante pour euh, le complotisme. Nous, notre volonté, c'était vraiment d'avoir une approche historique du complot, de montrer que on ne peut pas nier qu'il y a eu historiquement des complots. Il y a eu des complots, euh, ne pas en voir partout, mais ne pas nier ceux qui ont existé aussi. et Donc on voulait euh, les expliquer, montrer en quoi ils s'inscrivent dans un contexte, et on s'est arrêté jusqu'au dernier complot qui nous paraissait le complot historique euh, le plus pertinent, c'était en 2004, les armes de destruction massive euh, pour justifier l'intervention américaine en Irak. En, en fait, l -l -l se raccrocher à un complot comme grille d'analyse et comme grille d'explication, c'est finalement rassurant, parce que ça permet de de comprendre facilement, ça donne une réponse facile, évidente, à des phénomènes qui sont généralement complexes et des phénomènes qui ne sont pas forcément d'ailleurs liés à des complots, mais qui sont liés à des mécanismes qui nous échappent. On a vu récemment avec le Covid, par exemple, d'expliquer de, tout ça par un complot, ça me permet d'éviter de, enfin, de, de se creuser la tête pour comprendre des choses qui sont éminemment complexes. Et je dirais c'est humain, c'est humain de, euh, quand on a peur, quand on ne comprend pas quelque chose, de trouver une explication, et l'explication la plus rapide et la plus simple paraît aux yeux de beaucoup la meilleure. Et donc, l'idée de notre livre, c'était justement de donner aussi des armes avec le recul historique, hein, finalement, euh, armer intellectuellement les gens pour les aider à comprendre que bah, ce n'est pas nouveau, le complot, que d'expliquer des choses par des complots, ça a pu se faire dans le passé, que c'était euh, pertinent parfois et pas du tout pertinent euh, dans d'autres situations, et de montrer qu'effectivement, la plupart du temps, un complot, bah, ça échoue, et que euh, c'est très, très difficile de réussir un complot. Et donc, ça permet aussi de nuancer le fait que les complots sont si nombreux et qu'on euh, expliquerait une bonne partie des, des événements du monde. Alors C'est vrai que moi, les protocoles des sages de Sion, pour le coup, je l'avais déjà entendu parler, je connaissais déjà euh, l'étendue des dégâts qu'a pu provoquer ce, ce livre, mais je ne connaissais pas l'origine même euh, des protocoles des sages de Sion. Et, et ça, c'est euh, en travaillant avec Stéphane que j'ai découvert effectivement que les protocoles des sages de Sion, c'était un plagiat d'une œuvre française, en fait, qui avait pour but d'attaquer Napoléon III. Et ça, je ne savais pas du tout. Ça a été une grosse révélation pour moi durant, durant l'écriture de ce livre.